Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Il y a juste... Donc Gérard Vernier interviendra dans un premier temps euh, afin de vous résumer 60 années de coopération européenne au développement. Donc, monsieur Vernier a travaillé presque 30 ans à la direction générale chargée de la coopération au développement au sein de la Commission européenne, où il a occupé diverses fonctions. Il a travaillé ensuite plus de 10 ans au secrétariat général de la Commission sans oublier son activité d'enseignement à l'Université de Nanterre, où il a animé un séminaire de master consacré à la politique européenne de coopération au développement. Enfin. Ensuite, il a repris récemment cette activité enseignante à l'Université libre de Bruxelles. Et parmi ses divers écrits, on peut mentionner notamment un que sais-je sur le FED, le Fonds européen au développement. Enfin. Après M. Vernier, donc Brigitte Améganvi interviendra. Et elle prendra la parole afin de vous présenter le regard d'une européenne issue de la diaspora africaine sur la politique de coopération européenne au développement, avec l'exemple d'un cas particulier, le Togo. Donc, Madame Améganvi est la présidente de Synergie Togo, une association qui a été créée en 2008 à Paris et avec laquelle Sauvons l'Europe a déjà mené de nombreux projets en partenariat. C'est une association qui a pour mission de sensibiliser les membres issus de la diaspora togolaise à leur devoir de solidarité vis-à-vis -vis du pays d'origine. Madame Améganvi est également consultante en stratégie d'entreprise et impliquée depuis plus de 25 ans dans la société civile togolaise sur la, la problématique des droits humains, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Et enfin, dans un troisième temps, donc Clément Chessou interviendra sur l'agriculture familiale ouest-africaine ces enjeux socio-économiques et environnementaux, notamment sujets cruciaux au regard des nouveaux objectifs de développement durable qui ont succédé, ainsi que vous le savez, l'année dernière aux OMD. Donc, Monsieur Chessou travaille à la Fondation de France. Il y a travaillé comme chargé de mission en appui au programme Solidarité internationale. Et depuis l'année dernière, il est coordinateur de l'action spéciale de la Fondation dans le cadre de la COP21. Donc, les trois exposés vont s'enchaîner. Ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Enfin, donc, le débat entre les intervenants et la salle aura lieu à la fin des interventions. Enfin, voilà. Je vous souhaite une bonne conférence. Et on va commencer, du coup, avec l'intervention de M. Vernier. Alors, en, en inaugurant, euh, disons, mon, mon témoignage par euh, une vision architecturale que vous pouvez voir ici, ben, je me suis paresseusement, en fait, niché au cœur de, de cette analogie qui avait été mise en évidence par la députée européenne Sylvie Goulard dans son ouvrage « L'Europe pour les nuls », que j'ai lu avec beaucoup de profit, même après quelques années à la Commission, Donc, pour caractériser les trois piliers actuels de euh, l'action extérieure de euh, l'Union européenne et, je cite madame Goulard, comme les trois petits cochons de l'histoire, les européens ont construit trois maisons plus ou moins solides, plus ou moins capables d'affronter le grand souffle de la mondialisation. La maison de pierre, le commerce extérieur. La maison de bois, l'aide au développement, la maison de paille, la politique étrangère et de sécurité commune. Fin de citation. Sans négliger alors, les rapports de voisinage entre les trois constructions, eh c'est de la maison de bois, donc celle qui concerne le développement, qu'il sera question ce soir. Euh, je dis tout de suite c'est un, un sujet bon, sur lequel j'ai en effet l'habitude de faire court COURS. Et comme ce soir, on m'a demandé de faire court COURT, euh, c'est un exercice qui pour moi est un peu difficile, mais je vais essayer quand même de ne pas trop euh, abuser de de votre temps ni de celui de euh, mes, mes amis interlocuteurs. Donc présenter six, euh, six décennies de coopération au développement dans un temps euh, très limité incite à la sobriété pour privilégier l'essentiel, quitte parfois à déséquilibrer un peu l'observation du chantier. Mon effort de tempérance a donc cherché en fait l'inspiration dans la simplicité biblique et vous allez comprendre pourquoi. Au commencement, prologue, était la colonisation. En enfin, Sans remonter à la nuit des temps, qui tout de même a vu l'Europe géologique se former sous la pression de la plaque continentale africaine, donc une forme d'aide au développement dans un sens certainement inhabituel, on ne peut éluder, évidemment, le phénomène de la colonisation. Alors, disons, on peut en retenir surtout deux aspects. Premier aspect... Une Europe qui se duplique, comme en témoignent les noms conférés par les colonisateurs à nombre de possessions outre-mer. Il suffit de les citer. Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-France, Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Amsterdam, ou d'une autre façon plus tard, Brazzaville, Stanleyville, Léopoldville, bon, qui marquent une certaine prégnance européenne. Et deuxième aspect... Lorsqu'à la fin du, du XIXe siècle, les puissances coloniales s'entendent sur un découpage de l'Afrique lors de la Conférence de Berlin en 1885, c'est près d'un siècle avant la, euh, la construction du mur, puis de sa chute, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler les cloisons de Berlin, par l'instauration de frontières conçues au mépris souvent de considérations locales très souvent ancestrales d'ailleurs, et morcelant euh, notamment, sinon notablement, les ethnies. Ces observations, donc, que je ne considère pas comme simplement anecdotiques, étant posées, alors, le chemin que je vous propose pour cerner les, les différentes étapes de euh, l'évolution des rapports entre l'Union européenne et ce qu'on appelait autrefois, dans un monde bipolaire, le tiers-monde, et surtout l'Afrique, me paraît relever de la combinaison de trois éléments qui, à chaque étape, ont interféré avec plus ou moins d'intensité. Un certain contexte international général, une évolution propre à l'Union européenne et une adaptation de la politique de coopération au développement à ces données. Ce qui donc nous amène, dans un premier temps, à la genèse. Les historiens ont surtout retenu de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, au point de départ, bien sûr, de l'édifice communautaire, sa dimension essentiellement eurocentrée autour des pièces maîtresses que représentaient tant la solidarité de production du charbon et de l'acier que l'aspiration à la paix d'un continent si éprouvé par des années de guerre. Cela dit, on ne doit pas oublier pour autant que la déclaration comportait aussi un passage qui est le suivant « Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusive, pour participer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. » Donc déjà, Schuman l'avait mis sur la table à l'époque de la fameuse déclaration. Et quelques temps plus tard, la conjoncture offre une, une occasion propice pour la concrétisation d'une telle aspiration. En 1955, en pleine guerre froide, le Tiers-Monde amorce une irruption marquante sur la scène internationale avec la conférence de Bandung en Indonésie, qui réunit une trentaine des représentants d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie, soucieux d'afficher leur non-alignement par rapport aux États-Unis et à l'Union soviétique. En 1956, l'échec de l'expédition de Suez porte un sérieux coup au prestige des puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France. Et la même année, en France même, après son retrait d'Indochine ainsi que de la Tunisie et du Maroc, un processus plus général de décolonisation s'amorce à la faveur de ce qu'on a appelé la « loi de fer » ménageant une plus grande marge d'autonomie au profit des territoires d'outre-mer, faisant partie de l'Union française. Petite remarque anecdotique en passant, on parlait en effet dans la, sous la 4 République de l'Union française, qui ensuite, avec la 5 République, est devenue la communauté, c'est-à-dire que terminologiquement, on est allé exactement dans le sens inverse de l'Europe, où on est passé de la communauté à l'Union. Bon, voilà comment peuvent évoluer les choses sur des terrains différents. Et en fait, c'est justement la relance de la construction européenne à partir de 1956 qui marquera le point de départ d'une politique européenne de coopération-développement à travers la négociation du traité de Rome, créant la communauté économique européenne en 1957. Alors, si la, la pugnacité de la France, euh, en vue d'introduire un volet agricole dans le nouveau traité, a fortement imprégné les esprits, on ne doit pas... Pas négliger non plus le prix qu'elle attachait à son autre cheval de bataille qui était l'association des territoires d'outre-mer au bénéfice attendu de la création d'un marché commun d'où la négociation dans la dernière ligne droite d'un volet consacré à cette association qui à des degrés divers intéressait aussi euh, trois autres puissances métropolitaines parmi euh, les six états membres fondateurs Belgique, Pays-Bas voire Italie. Et le dispositif ainsi créé a consisté, sur le plan commercial, en l'élargissement au territoire d'outre-mer de l'union douanière convenue entre les six, et sur le plan financier, en la création d'un fonds de développement appelé à soutenir des investissements publics à réaliser dans les pays associés, dans le cadre d'une enveloppe de l'ordre de 500 millions d'unités de compte, c'est-à-dire équivalent au dollars à l'époque. Telle fut l'origine du Fonds européen de développement, le FED, géré par la Commission européenne et encore en activité aujourd'hui dans sa onzième version. À ce démarrage a également euh, correspondu euh, la naissance au sein de la Commission d'une direction générale, la huitième dans euh, l'ordre des. enfin, disons, dans le le panorama de, de la commission de l'époque, donc ce qu'on a longtemps appelé la DG 8, spécifiquement investi de la mise en œuvre de ce dispositif. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, on notera qu'une bonne partie des effectifs de cette direction générale a été au point de départ recruté parmi les administrateurs de la France et de la Belgique d'outre-mer, rapatriés au fur et à mesure que les pays associés accédaient à l'indépendance. Néocolonialisme, petit point d'interrogation, je crois que ça c'est à chacun d'essayer de, d'interpréter en effet comment cette, ce trait d'union s'est fait. Les années 60 elles, sont ainsi caractérisées par une nouvelle donne internationale qui est donc la décolonisation. Or c'est aussi euh, l'époque où la communauté européenne construit ses premières politiques, à titre d'exemple la politique agricole commune qui est sans doute la plus marquante à côté de l'édification de l'union douanière, mais aussi les transports, les relations extérieures, au titre desquelles la formule de l'association prévue par le traité de Rome connaît diverses expériences, telles que, en vertu d'une approche bilatérale, l'association avec la Grèce et la Turquie en 1963. Et... Pour ce qui concerne les pays en développement, cette formule se traduira par une nouvelle forme d'alliance, ce que j'ai appelé l'ancienne alliance des années 60. Elle procède en effet d'une redéfinition des rapports entre la communauté et les pays et territoires d'outre-mer. Le parrainage caractéristique de la suzeraineté de l'association primitive cède la place au contrat. Reflet de la souveraineté reconnue à une grande partie des ex-territoires d'outre-mer désormais indépendants. C'est dans cet esprit qu'est conclue en 1963 la première convention de Yaoundé, associant les six États membres de la Communauté et 18 États africains et malgaches. Cette convention sera renouvelée en 1969 entre les mêmes partenaires sous l'appellation de Convention de Yaoundé II. Qui, en 1972, contraint d'associer de plus avec l'île Maurice. Donc il y aura 19 États associés. Et les, les deux conventions ont en fait permis de consolider deux axes qui avaient été euh, dessinés par le traité de Rome. Une approche commerciale fondée sur la réciprocité des droits et obligations des parties contractantes et une approche financière et technique orientée vers la réalisation de projets de développement. Donc construction de routes, d'hôpitaux, barrages, projets de développement agricole, élevage, etc. Et c'est aussi dans ce cadre, d'ailleurs, qu'un autre acteur communautaire a fait son apparition au titre de l'aide financière, c'est la Banque européenne d'investissement, et qui, à la différence de la commission, qui est essentiellement pourvoyeuse de dons par le biais du Fonds européen de développement, a pour vocation d'accorder des aides remboursables aux pays bénéficiaires. Et les conventions d'Yaoundé ont également permis l'émergence de concepts qui, au fil du temps, forgeront une sorte d'acquis du partenariat, c'est-à-dire la contractualité de la relation, le rapport de groupe à groupe entre la communauté et ses États membres d'une part, et les États associés de l'autre. la mise en œuvre de la coopération à travers, c'est une troisième caractéristique, à travers des institutions euh, sui generis, à caractère conjoint. Ainsi, au plan politique, un conseil des ministres assisté d'un comité des ambassadeurs, ainsi qu'une instance parlementaire censée regrouper en nombre égal des élus du Parlement européen et des représentants de chacun des États associés. Et au niveau de la gestion administrative et financière quotidienne, à travers la collaboration entre un représentant sur place de la Commission et un responsable national qui est désigné dans chaque État ACP. On notera que c'est aussi à la fin des années 60 qu'a été amorcée une politique d'aide alimentaire de la communauté en faveur des pays associés touchés par la famine et la sécheresse. Et à cette époque, donc avant l'Éthiopie qui connaîtra les, les, les mêmes drames quelques années plus tard, c'est surtout le Sahel qui avait été touché. Donc, une aide alimentaire, alors évidemment... Euh, Certains, avec moins d'angélisme pourraient dire que cette politique a aussi contribué à l'écoulement de certains excédents de la politique agricole commune. Bon, c'est un fait diso-objectif, euh, mais euh, c'est quand même euh, une idée euh, de, de secours portée aux euh, populations souffrant de famine. Ensuite va donc s'instaurer la nouvelle alliance en, en 1975. En fait, le milieu des années 70, qui correspond à l'expiration de la convention de Yaoundé II, marque un tournant dans les relations entre l'Europe et les pays en développement. Divers facteurs expliquent cette évolution. D'abord, une conjoncture internationale marquée par le choc pétrolier de 1973 et d'une manière plus générale par une crise des matières premières soumise à une grande volatilité des prix. La transformation même de la communauté qui passera de 6 à 9 États membres en 1972 est donc en liaison avec ce premier élargissement et dans le sillage plus particulièrement de l'adhésion du Royaume-Uni. L'intérêt porté aux pays en développement appartenant, euh, un intérêt donc, qui est porté aux pays en développement appartenant au Commonwealth sous l'impulsion desquels le euh, groupe des 19 États africains et malgaches associés s'élargira lui-même en groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au nombre de 46 pays au départ. Maintenant, on est à environ euh, à 80, après ce que j'ai vu. Euh, ces, ces divers éléments se conjugueront pour donner naissance alors, à un nouveau contrat signé en 1975 à Lomé, capitale du Togo, et marquant l'avènement d'une autre dynastie de conventions succédant à Yaoundé, c'est donc celle de Lomé. La dynastie de Lomé, 1975-2000. Bon, le règne de Yaoundé a duré une douzaine d'années, au même rythme d'un renouvellement quinquennal, celui de Lomé s'étendra sur 25 ans. À partir de 1975, la dynastie comptera en effet quatre conventions -CE. La dernière, conclue en 1989, fera l'objet en fait, d'une révision à mi-parcours en 1995, d'où l'appellation de lome 4 bis qu'on lui attribuera dans la pratique, et bien qu'elle ait été signée euh, concrètement à Maurice. Quant à leur contenu, en plus des volets traditionnels que constituent donc le, le, la dimension commerciale et l'aide financière, d'autres espaces de coopération ont progressivement... Euh, sédimenter la relation entre la communauté et les États ACP, tel qu'un système très complexe, et je ne m'y en dirai, surtout pas, de compensation financière visant à stabiliser les recettes provenant de l'exportation des produits agricoles des pays ACP, donc ce qu'on appelait le STABEX. Un autre système, apparaît un peu plus tard, sous le nom de 6 mines, et orienté vers la protection de produits miniers des pays ACP. Mais aussi, et ça certainement beaucoup plus en profondeur, la recherche d'une meilleure prévisibilité de l'aide apportée à chaque État ou groupement régional des ACP à travers une programmation négociée et plus ou moins détaillée des concours financiers de la communauté. Le volet commercial a d'ailleurs lui-même évolué vers un régime de non-réciprocité et de préférence en faveur des États ACP. On retiendra aussi de cette période que la communauté a connu des élargissements graduels qui l'ont fait passer donc progressivement de 9 à 10, puis à 12 et enfin à 15 États membres. Et cette évolution interne a contribué à élargir le champ des relations extérieures en tournant aussi les regards vers l'Asie, l'Amérique latine et les pays riverains du sud de la Méditerranée. Un tournant important, c'est celui des années 90. En toile de fond, outre la chute du mur de Berlin et ses conséquences politiques, la scène internationale a été assez profondément affectée sur le plan économique par une sérieuse instabilité financière qui s'est traduite par la montée en puissance des docteurs de Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale et Fonds monétaire International. Censé y porter remède par la prescription de sévères cures d'ajustement affectant tout particulièrement des pays très endettés. Et la communauté a pris sa part de cette politique tout en s'efforçant de la rééquilibrer en la contrebalançant par un volet social. Sur le plan européen, un nouveau pas a été franchi à cette époque avec le traité de Maastricht signé en 1992 et ce traité est certes avant tout connu pour l'union économique et monétaire qu'il portait en germe, mais pour notre sujet, il comportait une innovation fondamentale, à savoir que c'est lui qui, après bien des années de pratique, a introduit des dispositions consacrant solennellement, en tant que telle, une politique de coopération au développement. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est euh, M. Jourdain qui prend conscience de ce qu'il parle en prose. Et cette politique, à laquelle le, le, le traité fixe des objectifs précis tels que la lutte contre la pauvreté ou une meilleure insertion des pays en développement dans l'économie mondiale, est conçue comme devant entretenir des rapports de complémentarité avec les politiques menées en la matière, tant par les États membres euh, enfin par les États membres de l'Union européenne elle se situe donc dans une, dans une optique de cohérence souhaitée en tout cas, à l'échelle de l'Union européenne tout entière. On notera aussi que, à cette époque, l'aide s'enrichit d'un nouvel instrument qui situe son action sur le terrain de l'urgence, la création d'un office européen d'aide humanitaire plus connu sous son acronyme ECO. Alors, si on essaye brièvement de se pencher sur les années 2000, eh bien, au début de la de ces années, la mondialisation, vous le savez, s'installe durablement comme un élément incontournable du paysage international. L'activité de l'Organisation mondiale du commerce, créée quelques années auparavant, en constitue la manifestation la plus emblématique. C'est aussi l'époque où, à l'échelle des Nations unies, on édicte une série d'objectifs du millénaire pour le développement. Et parmi ces objectifs, la lutte contre la pauvreté est considérée comme une ambition Majeur, Mais c'est l'époque aussi où, dans le sillage de la guerre des, des Balkans en Europe ou du génocide rwandais en Afrique, on assiste à une multiplication de conflits régionaux, dont, dont plusieurs en Afrique, et à l'émergence du phénomène du terrorisme international symbolisé par le 11 septembre 2001. Et c'est là qu'on va passer en fait de l'association au partenariat. La dernière convention de l'OME ayant théoriquement... Expirée à la fin de 1999, parce qu'en fait elle a encore produit ses effets un peu après, l'Union européenne et les quelques 80 États ACP, alors partenaires de l'Union, vont se trouver à nouveau autour de la même table, mais cette fois à Cotonou, au Bénin, et non plus à Lomé, pour conclure en 2000 un accord un petit peu différent de ceux qui l'ont précédé. En effet, la terminologie reflètera cette volonté d'évolution en consacrant l'appellation d'accord de partenariat, et non pas d'association ou d'accord à CPCE. Et à l'occasion de la révision quinquennale de son protocole financier, il sera légèrement amendé à deux reprises en 2005 et en 2010. Et parmi les apports majeurs de l'apport de Cotonou, on notera l'émergence de nouvelles conditionnalités, et en particulier celle-ci. Mais après quelques timides premiers pas qui, étaient, qui avaient été esquissés avec l'OMEC4 en 1989, donc peu après la chute du mur de Berlin, et davantage affirmé lors de sa révision de 1995, les négociateurs de Cotonou ont accordé une place éminente au respect de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que de la bonne gouvernance, en tant qu'élément essentiel, c'est le mot qui figure dans l'accord, permettant de moduler la mise en œuvre de la coopération. Et l'attachement à ces critères peut aller jusqu'à la suspension de la coopération en cas de violations flagrantes de tels principes, une sanction qui a été appliquée à plusieurs reprises au Fidji ou en Côte d'Ivoire, par exemple. La mise en œuvre de l'accord de Cotonou, assortie bon, de textes collatéraux complémentaires dans lesquels je n'insiste pas, témoigne aussi d'une évolution quant à la nature de l'aide. En effet, l'instrument principal de la coopération avec les ACP demeure le Fonds européen de développement qui est dotée aujourd'hui d'une enveloppe de l'ordre de 30 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutent des ressources en provenance de la Banque européenne d'investissement. Il y a un tableau, oui, c'est ça qu'on peut afficher, qu on pourra le réafficher, je n'entre pas là dans les détails, on pourra en parler après. Mais parallèlement, la panoplie des instruments financiers s'est enrichie de divers crédits provenant du budget général de l'Union européenne, auxquels, pour diverses raisons historiques et politiques, le FED euh, demeure extérieur et qui, s'il s'adresse en partie aux États ACP, donc dépasse ce cercle, tel est le cas d'un instrument général de coopération-développement ou de crédit permettant, par exemple, de soutenir les coopérations thématiques auxquelles je faisais référence. Mais là euh, où un tournant a été amorcé récemment, c'est à côté du financement direct de projets ou de programmes de développement déterminés, la mise à disposition pure et simple de crédits dans le budget des pays bénéficiaires. Et cette forme d'aide représente maintenant environ 25% de l'ensemble de euh, l'aide au développement de l'Union européenne. Et vous me direz, et le traité de Lisbonne dans tout ça Eh bien, en fait, ce dernier qui a été signé en 2007 n'a pas fondamentalement innové en matière de coopération et développement. Grosso modo, euh, c'est... Euh, les négociateurs se sont contentés de consolider l'acquis qui a été inauguré par le traité de Maastricht, lui-même complété à la marge par d'autres traités, à Amsterdam en 1997 ou à Nice en 2000. Mais ainsi, l'architecture de la coopération extérieure de l'Union européenne se décline aujourd'hui en trois volets, matérialisés par trois chapitres distincts qui sont consacrés à cette coopération dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La coopération au développement, la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers en général, et l'aide humanitaire qui est donc nouveau chapitre, là aussi solennellement maintenant introduit dans le traité. Et pour terminer ce survol, j'ajouterai que depuis septembre dernier, de nouveaux objectifs de développement ont été définis par les Nations Unies 15 ans après ceux adoptés en 2000, il se situe délibérément dans l'optique du développement durable à l'horizon de 2030, en s'efforçant d'assurer un équilibre entre ces trois dimensions, économiques, sociales, environnementales et l'Union euh, européenne et notamment la Commission avait particulièrement euh, travaillé à la définition de ces nouveaux objectifs. Alors j'arrive au mot clé euh, magique de conclusion pour dire simplement les choses suivantes. Le survol, donc, de ces six décennies de coopération témoigne d'une extension continue du cercle de collaboration, parti d'un précaré contrôlé par quelques États membres seulement, donc ce, ce champ s'étend aujourd'hui aux dimensions de la planète et joue sur une gamme assez diversifiée de thèmes et d'instruments. Et, Récemment, on a même assisté d'ailleurs, à un phénomène de mimétisme C'est sous les traits de l'Union africaine. L'Union africaine, qui a succédé à l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, s'est dotée de structures fortement et directement inspirées de celles de l'Union européenne. Un conseil au niveau des chefs d'État et de gouvernement, un conseil au niveau des ministres, un Parlement, une commission et l'habitude s'est même prise d'ailleurs de tenir des réunions interinstitutionnelles d'organe à organe, et c'est ainsi qu'à la lumière d'une euh, actualité euh, brûlante, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont rencontrés en euh, novembre dernier à La Valette, la capitale de Malte, pour décider d'efforts communs en vue d'affronter les, pro les problèmes de migration. Et à cette occasion a été mis en place un fonds d'urgence doté d'une enveloppe d'un milliard 800 millions d'euros, provenant en grande partie du fait d'ailleurs, en faveur de la stabilité, de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, donc causes sur le terrain, et de l'aide aux personnes déplacées en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les migrations, à l'intérieur du continent africain aussi, il y a là un phénomène assez préoccupant. Alors... Certes, une analyse en profondeur ne manquerait pas de, enfin de la situation des partenaires de l'Union ne manquerait pas de conduire à une interrogation sur l'efficacité de l'aide, mais là, peut-être qu'il y aura quelques roues de secours à ma gauche pour réfléchir on va dire peut-être un peu plus critique à cet aspect des choses. Donc, un vaste programme, certainement, qui, ne dé, qui dépasse non seulement les relations UE pays en développement, mais aussi... Le cadre de mon rappel historique. Alors, permettez-moi seulement de citer à cet égard une réflexion entendue d'un ambassadeur africain au cours d'une réunion. On dit volontiers que le temps, c'est de l'argent. Eh bien, nous nous en partageons les composantes. Vous, Européens, vous avez l'argent. Nous, Africains, nous avons le temps. Alors... Mon ultime considération portera sur un élément qui, depuis quelques années, n'a cessé de hanter les responsables européens, qui est, je l'avais déjà brièvement mentionné, mais là j'insiste bien sur cet aspect, c'est l'impérieuse nécessité d'une cohérence des politiques. Cohérence entre les efforts des États membres de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même, cohérence entre les différentes institutions de l'Union européenne, et celles-ci sont d'ailleurs parvenues à signer en 2005 un document de consensus sur les objectifs à atteindre en la matière, donc signature solennelle euh, du président euh, du, du Conseil européen, de la Commission et du Parlement européen. Également, cohérence entre les différentes politiques de l'UE, sachant que pas moins de cinq commissaires œuvrent dans le domaine des relations extérieures. Et là, je ne parle que des relations extérieures, mais aussi... Euh, questions agricoles et autres qui peuvent, se, euh, qui peuvent avoir une incidence sur la politique de développement. Enfin, cohérence au sein des actions menées par l'Union européenne vis-à-vis -vis, euh, de ses partenaires avec des modalités qui diffèrent parfois d'une zone géographique à l'autre. Pas toujours évident de pouvoir assurer la, la cohérence. Alors, j'avais commencé par un petit dessin. Eh bien Le souci de cohérence m'incite alors à terminer par une carte postale. <rire> Que voici, que certains d'entre vous connaissent très certainement, puisque c'est à Bruxelles, elle évoque le quadrige qui euh, domine l'arche édifiée dans le, le parc du cinquantenaire de Bruxelles. Et lorsque je, je traverse ce, ce parc, je ne peux pas m'empêcher de songer, euh, d'autant plus que les bureaux sont concernés sont juste en face. Je ne peux pas m'empêcher de songer à la lourde et ingrate tâche qui a été confiée à Madame Mogherini, qui est autre représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et euh, siégeant à ce titre à la fois au Conseil et à la Commission, cette considération est, est certainement pas très facile de tenir les rênes de fougueux chevaux tentés de tirer... Merci beaucoup Gérard. On va pouvoir du coup passer à l'intervention de Brigitte Améganvi sur le regard d'une Européenne issue de la diaspora togolaise sur l'aide européenne au développement, avec le cas du Togo. Alors ça va être très difficile de, de prendre la suite de, de Gérard euh, Vernier, surtout pour parler de choses qui sont peut-être un peu moins glorieuses cette euh, cavalcade de 60 ans de coopération européenne en Afrique. Euh, je vais vous parler du cas de, du Togo, euh, cas que nous avons sélectionné par hasard parce que je suis d'origine togolaise et, et présidente d'une association qui œuvre pour euh, le respect des droits de l'homme au, au Togo, mais aussi parce que, vous l'avez remarqué, la deuxième série des accords de coopération de l'Union européenne, enfin de la CE à l'époque, avec des pays tiers, a démarré au Togo en 75. Et aussi parce que le Togo est le premier cas d'un pays où la coopération a été interrompue à la suite des exigences de respect des droits humains, de bonne gouvernance, qui ont exigences qui ont été introduites dans les, dans les accords. Euh, le Togo donc, accède à l'indépendance en 1960, comme euh, plusieurs pays euh, africains. Euh, et donc, euh, cet accord, euh, ce premier accord, l'Omé 1, a été signé en février 1975 euh, et prend donc le relais des, des accords de Yaoundé, comme euh, Gérard Vernier vient de vous le dire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, pourquoi, pourquoi l'Omé, après, euh, après Yaoundé alors, la, la, la première raison qui me vient à l'esprit, c'est de dire que finalement, à l'époque, l'ordre régnait à Lomé. L'ordre régnait à Lomé, euh, c'est vrai, mais sous la férule du général Nyasimbe euh, Yadema, euh, qui vantait euh, les mérites de la paix, de la stabilité euh, qu'il avait réussi à instaurer dans la Suisse de l'Afrique. Euh, c'est vrai que dans les rues de Lomé, à l'époque, au carrefour, euh, les policiers portaient des gants blancs pour... Euh, euh, euh, comment dire, euh, pour la circulation, pour gérer la, la, la circulation, donc ça plaisait beaucoup euh, aux, aux étrangers qui visitaient le, le pays. Euh, les Togolais eux-mêmes savaient que sous cette, euh, cette, cette belle apparence de Suisse, de pays euh, très calme et très propre, il y avait une chape de plomb et et réellement les conséquences d'une dictature qui, qui était déjà à l'époque assez, assez féroce. Mais en tout cas, le, le général soignait bien son image d'homme de paix et de stabilité, euh, alors qu'il s'agissait en fait d'une dictature en, en implacable, ce qui finira bien par se savoir euh, au bout de plusieurs années et qui aboutira à la, à la rupture de la coopération dont nous parlons tout à l'heure. Donc cette rupture de la coopération... A eu lieu en 90, euh, 93, euh, donc pour déficit démocratique, en application de l'article 366 a de la convention de l'OMÉ. Euh, cet article deviendra euh, donc l'article la, 96 de la future convention de, de, de Cotonou. Euh, et cette suspension a été l'aboutissement d'un long euh, processus, euh, donc avec des mises en garde répétées. De la CEE, des instances de la CE à l'époque pour euh, euh, protester contre les violations des, des, des droits humains et surtout contre une série d'attaques contre euh, le, le gouvernement de transition euh, qui venait de se mettre en place donc à la suite des de, de, de murs de Berlin. Il y a un certain nombre de transitions qui ont pris le relais des régimes à parti unique en, en Afrique et euh, un certain nombre de, de, de faits de répression ont véritablement ému euh, les, le, à la fois le Parlement ou l'Assemblée paritaire euh, ACPUE à l'époque, notamment euh, la prise en otage des parlementaires de la transition pendant 48 heures par des militaires pour les obliger à rapporter euh, une, une décision qui venait d'être adoptée par euh, l'Assemblée euh, parlementaire de transition. Donc, en novembre 1992, euh, il a fallu donc une décision conjointe de, euh, du Parlement européen, de la Commission européenne et de l'Assemblée paritaire ACP-UE, décision qui consistait à envoyer un courrier de mise en garde euh, au général euh, Yadema pour euh, lui demander de laisser la transition aller, aller à, son, à son terme. Et à la suite de ce courrier, en fonction de la réponse euh, que les autorités de la transition euh, apportaient, euh, il serait envoyé une mission diplo diplomatique euh, pour aller euh, signifier au, au général, euh, il y a des mains qui avait repris en fait, tous les pouvoirs du gouvernement de transition qui, qui avait été mis en place, que euh, ce qui se passait au Togo euh, faisait en quelque sorte tâche, par rapport aux, aux exigences euh, démocratiques euh, nouvellement introduites dans, dans les accords de, de, de Lomé. Et donc la mission diplomatique en question s'est rendue euh, au Togo en janvier, le 24 janvier 1993, euh, oui, et euh, à l'époque il y avait euh, effectivement une grève générale qui, qui durait depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, et cette mission avait, entre autres, pour objectif également de servir de, de négocier. Euh, C'était une mission de médiation pour que la grève générale soit suspendue. Et donc la population avait voulu témoigner de son soutien, de, son, de sa sympathie à cette diplo mission diplomatique en organisant une manifestation pacifique. Euh, C'était le, le soir avec, avec des bougies, tout le monde vêtu en blanc. Et, euh, patatras, il y a eu une répression de cette manifestation euh, qui, qui est faite suivant les bilans entre 55 et 100 morts. Euh, et euh, les deux ministres, le ministre des Affaires étrangères euh, français et le vice-ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, de, de, qui s'était qui rendu au Togo, euh, avaient visité la morgue de l'hôpital de Lomé, où les cadavres arrivaient, où il y avait vraiment eu, eu, eu des massacres. Et c'est donc à la, à la suite de ces faits graves que euh, pour la première fois, les trois instances se sont euh, mises d'accord pour suspendre le, la, la coopération. Donc la répression avait été d'une violence euh, incroyable. Donc cette coopération fut, fut, fut suspendue pendant pratiquement dix ans, et c'est euh, en 2003, après la réélection de, du président Yassine pour un troisième mandat, qu'il ne terminera pas, que les discussions avaient repris pour... Euh, fixer les conditions de la, de la reprise, de la, de la coopération. Et ces négociations, ces discussions aboutiront euh, en 2004, en avril 2004, à euh, la signature d'un accord préliminaire que, que l'on appelle les 22 engagements, et donc engagements que le gouvernement togolais prenait, euh, donc essentiellement autour des questions de, de droits humains, de bonne gouvernance, etc., et, euh, et c'était donc le début des, des discussions. Ces discussions étaient toujours en cours lorsque, en 2005, février 2005, le président euh, Yassin Beyadéma décède. Et une nouvelle crise politique est ouverte, puisque euh, son, son fils avait, euh, on avait essayé de euh, mettre son, son fils au pouvoir en faisant une sorte de coup d'État constitutionnel. Et puis finalement, il a été euh, réélu euh, lors d'élections absolument controversées et violentes également, qui ont abouti à l'ouverture d'une nouvelle crise politique, laquelle a été réglée en 2006 par un accord politique qui a été signé entre tous les acteurs euh, euh, politiques euh, de la vie politique togolaise, et lesquels les accords ont réintégré finalement les 22 engagements qui avaient été pris euh, deux années plus tôt. Donc la coopération est euh, effective depuis 2007. Alors, juste un rappel des 22 engagements pour montrer que c'est véritablement une question de respect des, des droits de, de, de l'homme et, et de démocratie qui sont, qui sont les points angulaires. Les, les, les principaux éléments de, ce, de ces engagements concernent donc le, le, le plein respect des principes démocratiques, le, des, la révision du cadre électoral pour aboutir à des élections législatives transparentes en 2007, euh, qui ont abouti à des élections transparentes en 2007. Elles devaient être suivies six mois plus tard par des élections locales, euh, pour qu'il y ait euh, réellement des élus locaux. Nous les attendons toujours, elles n'ont jamais eu lieu. Euh, L'indépendance de la justice et également des organes de contrôle de la, de la presse et de l'information et la Commission nationale des, des droits de l'homme étaient également des, des éléments importants de ces, de ces engagements, de même que la suppression de toute peine d'emprisonnement pour délits de presse. Euh, effectivement, cela a été euh, obtenu aussi, même si récemment, un nouveau code euh, pénal euh, qui a été adopté réintègre, euh, finalement, dans le code pénal général, des délits d'emprisonnement, de, euh, des, des, des peines d'emprisonnement pour, euh, pour des délits d'opinion. Et un point important également, c'est que rapport doit être fait euh, régulièrement sur le, le, les progrès réalisés par rapport à ces, ces engagements, et un dialogue doit être poursuivi avec, avec les instances européennes, et ce dialogue continue encore à ce jour, et chaque année, il y a donc officiellement des, des, des séances de, de concertation entre l'Union européenne et les autorités togolaises. Alors, quel, quel bilan donc, pourrait-on tirer de ce qui a été fait depuis 2007, avec, avec, après la reprise de, ce, de cet engagement Ce qu'il faut observer, c'est que euh, sur cette période, donc 2007 jusqu'à 2013 à peu près, euh, les, les montants en jeu, euh, donc transférés essentiellement concernant le, le, le, les fonds européens de développement, s'élèvent à 286 millions d'euros, ce n'est pas rien. Euh, et qui sont essentiellement cons, euh, cons, euh, constitués de dons, de dons qui sont versés euh, à l'État ou bien gérés par l'État, c'est-à-dire que euh, même la partie qui concerne le, les organisations de la société civile est transférée par l'intermédiaire de l'État aux organisations de la société civile que euh, l'État veut bien euh, agréer euh, comme étant euh, représentative de, euh, de, de, des organisations locales. Et euh, ces dons sont venus en, en, en quasi-substitution euh, des programmes d'aide qui avaient été mis en place euh, en faveur de la population directement pendant la période de suspension de la, de la coopération. Et donc euh, 286 millions qui, euh, si l'on voulait établir un, un bilan résumé de ces engagements... Euh, par de, de cette coopération par rapport aux 22 engagements, on peut dire que, temporairement, euh, le bilan est positif sur trois points. Bon, celui des élections <coughs> Pardon. législatives de 2007, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont été euh, transparentes. Et euh, je dirais que tout le monde s'attendait également que, à partir de ce, cet effort qui avait été fait de transparence, les choses aillent euh, de mieux en mieux et que qu'on est fini au Togo euh, définitivement avec des élections euh, euh, un peu frauduleuses qui génèrent systématiquement de la contestation. Malheureusement, ça n'a pas été le, le cas. La révision du code de la presse également a eu, a eu lieu. Et puis le dialogue euh, entamé se poursuit, même si l'on peut dire que finalement, au regard de certaines évolutions euh, négatives et de certaines régressions, ce dialogue n'a pas véritablement eu l'impact auquel on pouvait s'attendre sur une évolution positive de la situation, de la gouvernance et, et de, des droits de l'homme. En revanche, malheureusement, pour ce qui est des, euh, des élections euh, locales qui devaient amorcer une véritable décentralisation, euh, malheureusement, ces élections n'ont toujours pas eu lieu. Donc on peut dire que ces, ces 286 millions ont servi en partie à financer des investissements fonds perdus, parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de réduire le déficit démocratique, et en partie ont financé des programmes qui ont effectivement produit des effets réels, notamment sur les infrastructures, tout le monde s'accorde à le dire. En termes de réduction de la pauvreté également, les résultats sont beaucoup plus mitigés, mais ce qui est dommage dans, ces, dans, ces, dans les résultats de ces programmes qui ont produit des effets positifs, c'est qu'ils sont systématiquement détournés euh, au profit d'une pro propagande euh, qui est finalement l'élément principal sur lequel euh, le, le, le gouvernement, le président sortant défend son bilan et se fait réélire euh, d'année en année. Donc il en est à son troisième mandat et euh, dans, dans les... Les, euh, les éléments de sa campagne électorale, c'était essentiellement les, les routes euh, urbaines de la ville de Lomé qui étaient affichées comme étant le résultat de ces, de ces réalisations. Donc on, on peut parler d'un paradoxe togolais, en quelque sorte, où, euh, à partir de... On peut dire qu'à partir de 2008, la coopération a été progressivement pervertie et euh, détournée des, des objectifs des 22 engagements, c'est-à-dire qu'elle a plutôt servi... À renforcer un État autocratique et très centralisé, et ce qui a empêché en quelque sorte l'émergence d'institutions de, de, locales qui auraient pu être des interlocuteurs valables pour mettre en place une, une, une véritable décentralisation et être orienté cette coopération beaucoup plus directement vers les, les besoins vitaux des populations qui en ont le plus besoin. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les taux de pauvreté, surtout les taux d'extrême de, pauvreté, sont, sont très élevés euh, et sont malheureusement en dégradation, hein, malgré le fait qu'on on ait fini la période des, des objectifs du millénaire et qu que l'on s'engage maintenant euh, dans les, vers la période des, des objectifs du de développement durable. Euh, les taux de pauvreté en, en zone rurale se dégradent toujours et, et dépassent les 95% dans certaines régions du Togo. Alors, ce, le, ce, ce, ce paradoxe est-il une incohérence, en fait, de la, de, du consensus européen euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également dans les nouvelles pratiques de, de, la, de, la, de la Convention, de, des, des accords avec les, les pays ACP, une obligation également d'évaluation régulière, de l'efficacité de cette politique ce qui est une, une excellente chose et une évaluation a été, a été commanditée euh, qui a été réalisée par euh, un cabinet belge qui s'appelle ADE et euh, curieusement cette évaluation conclut que l'efficacité et l'efficience des programmes financés par l'UE ont été relativement euh, satisfaisantes globalement malgré quelques exceptions euh, notables discours très très diplomatique à l'issue duquel euh, le cabinet conclut qu'il faut continuer à s'inscrire dans une approche globale, euh, sensible aux facteurs de fragilité spécifiques au, au Togo. Alors, facteur de fragilité, nous nous sommes demandé ce que ça, ça voulait dire dans le cadre du, dans le cadre du Togo. Euh, cette notion nous a semblé assez, assez étrange, et surtout, assorti, suivant les recommandations du rapport en question, d'une nécessité de ne pas nuire. Donc, de ne pas nuire à l'État. Et nous nous sommes aperçus qu'en fait, suivant l'avis ce, ce, de ce cabinet, le Togo ne figure pas dans, les pays, dans la liste des pays en situation de crise selon l'UE. Pays en situation de crise pour lequel il y a un certain nombre de dispositifs spécifiques, euh, qui sont destinés à aider à l'amélioration de la situation. Mais, euh, que de, Togo ne figure pas sur la liste, mais a pu bénéficier quand même de certains appuis budgétaires qui sont délivrés dans ce, dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que la Commission reconnaît implicitement que euh, depuis la signature des 22 de engagements en 2004, depuis la, la reprise de la coopération en 2007, le Togo est toujours en situation de fragilité de fait, en situation de crise de fait. Et quand on regarde un peu la définition que l'Union européenne elle-même fait du concept de fragilité, alors c'est, suivant la définition de l'UE, une situation dans laquelle le contrat social est rompu, c'est vrai que c'est le cas depuis un certain nombre d'années maintenant au Togo, du fait de l'incapacité ou du refus de l'État d'assurer ses fonctions de base et d'assumer ses obligations et ses responsabilités. Alors, s'il y a refus d'assurer ses obligations, notamment en matière de gestion des ressources, d'État de droit, etc., j'aurais tendance à dire que la définition d'un tel État, c'est une dictature. Donc, voilà, la question est de savoir s'il s'agit d'une servitude volontaire de l'Union européenne vis-à-vis d'une dictature, si l'on recommande justement de poursuivre la coopération dans ces, dans ces termes-là. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, la la, la, la, hein, qu faut une rupture une deuxième fois, mais simplement, euh, ce qui nous semble, c'est qu'un euh, État prend un engagement. Euh, il faudrait quand même que les pressions soient un peu plus fermes pour que ces engagements soient, soient respectés d'année en année. Donc, quelle proposition et pour quels objectifs notre association pourrait faire. D'abord, nous avons un certain nombre de préoccupations, qui sont de deux ordres. La première préoccupation concerne la faible efficacité de ces fonds. Ce n'est pas rien quand même de 186 millions d'euros quand on est converti en CFA. Ça fait tout de suite des montants importants, c'est de l'ordre de 200 milliards de francs CFA sur les 7 ans. Et nous constatons que malgré cet investissement, la pauvreté continue de s'aggraver de au Togo, en particulier dans les zones rurales, alors que l'agriculture a significativement contribué à la croissance du Togo pendant la période concernée par la reprise de la, de la coopération. Alors, notre deuxième que, préoccupation, c'est que le refus d'organiser les élections locales ferme délibérément la porte à toute initiative de décentralisation et de coopération décentralisée, qui est également une des orientations nouvelles de la, de la coopération, donc coopération entre, entre régions, parce qu'il n'y a pas d'acteurs locaux légitimes, élus, il n'y a pas d'autonomisation des, des, des populations, et dans les pays qui ont connu quand même les, les, les développements les plus spectaculaires ces, ces dernières années, c'est l'autonomisation des femmes et leur implication dans l'agriculture, dans le commerce, dans les, les petites transformations agroalimentaires qui ont véritablement permis de, de lutter contre, contre la pauvreté. Et malheureusement, au Togo, surtout dans les zones rurales, c'est encore un, un vœu un peu lointain. Et il n'y a pas non plus de structuration d'organisation locale, des syndicats, des coopératives, etc., qui peuvent servir d'interlocuteur crédible et valable à une véritable politique d'aménagement du territoire. Euh, donc, euh, face à ces deux, deux préoccupations, euh, nos recommandations seraient, en fait, euh, d'encourager euh, la, la coopération décentralisée, et euh, d'accompagner les, les populations dans l'appropriation des programmes de coopération de, de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'il faut en fait soutenir avec plus de fermeté l'organisation d'élections locales, c'est toujours à l'agenda depuis, depuis plus de dix ans maintenant, et euh, combler le retard en, en matière de coopération décentralisée. Donc, je me tourne vers euh, Monsieur Chessou, qui peut nous faire euh, part de quelques expériences assez intéressantes euh, en matière d'agriculture euh, familiale. Tout à, Tout à fait. Alors, bonsoir à... Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, moi, je voudrais vous... Parler d'un aspect des, des politiques de développement, donc qui est cette question du choix des modèles alimentaires et agricoles qu'on a, qui sont, comme l'a évoqué ma voisine, un, enfin, peuvent être en tout cas un véritable outil de lutte contre, contre la pauvreté, euh, contre la faim et aussi un outil de préservation des, des ressources naturelles. On a euh, en France, en Europe, beaucoup de mal à, à remettre en question notre, notre modèle agricole qui a été un des, une des grandes composantes de, de la construction européenne, euh, même si on en voit en fait aujourd'hui euh, les limites, euh, notamment euh, sociales et environnementales, puisqu'on assiste quand même à une, à une dégradation des ressources naturelles assez euh, galopante euh, en Europe et particulièrement inquiétante. Et en même temps, on a eu depuis longtemps un exode rural massif qui a laissé des, des régions entières assez exsangues. Et l'agriculture familiale, qui, je tiens n'est pas un n'est pas un archaïsme du tout, qui peut être une agriculture tout à fait tout à fait moderne en fait, et non seulement moderne, mais en plus très performante, avec des, des rendements comparables en fait à ceux de, de modèles agricoles industriels. Euh, cette agriculture familiale, est vraiment en fait un, elle présente vraiment des avantages comparatifs en termes de, de développement dans, dans de nombreux pays, notamment l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne que, que je connais plus, parce qu'elle répond en fait à trois fonctions principales, qui sont d'une part de, de nourrir, bien sûr, les, les populations, mais aussi de gérer ses ressources naturelles et de fournir de l'emploi pour finir cette introduction aussi, elle est importante parce qu'il faut prendre conscience du fait qu'actuellement dans le monde, et ça on le voit peu d'ici, 40% de la population active mondiale, c'est à dire près de plus d'un milliard, près d'un milliard et demi de personnes sont des petits producteurs qu'ils soient éleveurs, agriculteurs pêcheurs, etc. 40% de la population active mondiale, il y a beaucoup de, de nombreux pays, si on prend l'Inde le Niger par exemple, où c'est plutôt 70 à 80% de la population donc l'agriculture est, est aujourd'hui le premier employeur au monde euh, et donc ces questions d'agriculture ne sont pas du tout, euh, sont pas du tout euh, anecdotiques. En fait, c'est même nous qui sommes un peu une exception à avoir des, des modèles de sociétés dans lesquels il y a euh, froidement 2% euh, peut-être d'actifs de, de, euh, agricoles. Euh, le, cette première fonction euh, de... Donc eh oui, cette agriculture aussi euh, produit actuellement 70% en fait, de l'alimentation qui est consommée dans le monde. Donc, euh, donc, non seulement c'est le premier employeur, mais c'est aussi euh, la première, euh, première source d'alimentation, de, de, contrairement peut-être à ce qu'on pense souvent. Euh, et ce modèle d'agriculture paysanne, et, et, et je tiens à souligner que, que, que le terme paysan n'a aucune, euh, aucune connotation euh, négative, euh, ce modèle d'agriculture paysanne, en fait, il est vraiment du coup euh, majoritaire, puisque c'est 84% des exploitations euh, agricoles au monde qui font moins de 2 hectares. Donc, ils sont vraiment des petites exploitations, très loin de ce qu'on peut connaître. Euh, Ici, euh, comme je vous disais, donc cette fonction de, de nourrir les villes, les villes et les campagnes, euh, c'est le, le véritable enjeu en fait de la sécurité alimentaire. C'est quand même de diminuer euh, la dépendance euh, ou la vulnérabilité de, de, euh, des pays les, les plus pauvres, des populations les plus pauvres, euh, notamment à la fluctuation des, des prix agricoles ou euh, aux importations. Pour, enfin, en fait notre risque pour éviter que se reproduise ce qu'on a pu voir avec les émeutes de la faim dans les années 2007 et 2008. Euh, surtout si on prend en compte le fait, enfin, si on prend en compte la démographie, simplement, le fait qu'on sera 9 milliards sur Terre en 2050, on sait qu'il y a actuellement 840 millions de personnes qui souffrent encore de la faim dans le monde, et encore là c'est vraiment en fait les personnes, enfin, la faim au sens, on va dire, le plus strict du terme, je ne parle pas des carences alimentaires ou de ce genre de, de questions. Euh, et on peut supposer, avec les changements climatiques malheureusement, que ce chiffre pourrait augmenter de 600 millions de personnes en fait, d'ici à, à la fin du siècle. Cette agriculture familiale, elle est aujourd'hui peu accompagnée et très ignorée. Et elle dispose en fait de, de marges de progression, de gains de productivité possibles qui sont très importants par rapport au modèle qu'on a actuellement. Et où on voit en fait dans l'agriculture industrielle des gains de productivité qui déclinent en fait de façon assez, assez constante. Euh, sa deuxième fonction, au-delà de l'enjeu de, de sécurité alimentaire, euh, c'est la gestion des ressources naturelles. Parce que quand on est dans, un, dans une logique familiale, on est dans une logique de transmission en fait, du patrimoine euh, agricole et du patrimoine productif. Et donc, les, les, petits, euh, les petits producteurs ont tout intérêt en fait, à laisser à, leur, à leurs enfants simplement une terre qui soit vivante, qui soit en bonne santé. Euh, voilà ce qui, ce qui explique aussi euh, éventuellement l'intérêt euh, euh, qu'on voit très marqué dans les pays en développement pour des pratiques euh, agroécologiques par exemple ou des pratiques agricoles qui permettent d'atteindre des rendements euh, nécessaires pour développer le revenu des, des producteurs mais aussi de, de respecter vraiment les écosystèmes et d'utiliser au maximum ces écosystèmes et le troisième, le troisième enjeu c'est celui de l'emploi et derrière de la lutte contre la pauvreté dans ce contexte d'une de, de, bah, forte croissance démographique, ce qu'on sait que, que d'ici à 2025, 2025 c'est pas très loin, c'est euh, 10 ans, euh, il va falloir en fait, intégrer euh, en Afrique 330 millions à peu près de jeunes sur le marché de l'emploi, et plus de 500 millions en Asie. Et notamment beaucoup euh, dans des zones rurales. Et contrairement à ce qu'on qu peut croire intuitivement, en fait, les, les, beaucoup de zones rurales en Afrique ne se dépeuplent pas euh, sous l'effet du, du, du, de l'exode rural. En fait. Il y a une, quand même une croissance de la population euh, forte dans les zones rurales, encore plus forte dans les zones urbaines. Euh, voilà. Donc si, euh, si on ne parvient pas euh, à, ce, à répondre à ce triple défi, en fait, qui est quand même celui du XXIe siècle, de gérer correctement nos ressources naturelles, de fournir de l'emploi et des revenus à une population croissante, tout en parvenant à nourrir tout le monde, euh, on va aller vers une situation qui sera particulièrement instable, en fait, qui sera une vraie source de, de conflits euh, probablement majeurs dans, dans le monde. Un des grands paradoxes de, de l'agriculture aujourd'hui dans le monde et de l'alimentation, c'est que comme je vous disais, cette agriculture, cette forme d'agriculture produit 70% de, de l'alimentation qu'on consomme, alors que les petits producteurs sont les premiers touchés par la faim c'est-à-dire que sur les 840 millions de personnes que, que j'évoquais qui souffrent de la faim euh, aujourd'hui, il y en a les trois quarts qui sont des, des petits producteurs vivant en, en zone rurale environ euh, et qui, qui vivent d'une agriculture vivrière mais qui se retrouvent euh, obligés souvent de, de vendre leur, leur production pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et qui connaissent donc des périodes de soudure pendant lesquelles, pendant lesquelles enfin, leurs leur réserves alimentaires sont épuisées. Ce qui les oblige aussi à, à s'endetter quand ils le peuvent. Euh, alors, je c'est sûr. Donc, voilà, là, j'ai essayé de vous représenter un peu, un peu cette idée que, que en fait, cette agriculture... Euh, familiale et paysanne, elle est vraiment au cœur d'une de, de, bah, approche fondée sur un développement durable, cest -à, à la fois social, environnemental et économique. Et c'est ce, ce type d'approche qui permet en fait de, de répondre en même temps à plusieurs des grands défis enfin, auxquels s'attaquent les, les politiques de développement. Euh, voilà. Alors je vais mettre la suivante. Euh, c'est une agriculture qui, euh, qui de, de manière enfin historique euh, connaît beaucoup de beaucoup de limites beaucoup de contraintes euh, puisqu'en fait elle est très euh, notamment ses performances économiques mais elle est très elle est très méconnue elle souffre d'un certain mépris euh, dans, dans, les pays, dans les pays les plus pauvres. Euh, qui est liée aussi à l'exportation du modèle d'agriculture qu'on a, euh, qu a su mettre en place. Et donc, elle est perçue comme étant euh, très archaïque, issue d'un autre temps, euh, pas moderne, etc. Donc, son potentiel en fait, est largement sous-estimé en général par les, par les décideurs politiques, euh, ce qui a conduit à mettre en place des, des, des politiques euh, agricoles ou des politiques de développement qui, peuvent, enfin, qui ont été souvent... Euh, contraire en fait, aux intérêts de, de, des paysans, donc de très larges franges de, de ces populations euh, et qui a conduit en fait, à un gros déficit de services, d'infrastructures adaptées, euh, c'est-à-dire que le, les, les politiques agricoles, n ont, n ont, pendant beaucoup de développement, n'ont pas été conçues pour, pour aider les petits producteurs, mais plutôt pour euh, développer des, des, une agriculture industrielle comme on a pu la connaître, la connaître ici. Euh, il y a aussi un problème euh, croissant de pression sur le, sur le foncier agricole auquel les petits agriculteurs doivent faire face, c'est-à-dire que les villes s'étendent à, à un rythme rapide euh, dans, sur toute la planète, mais pays en développement. On a passé le cap de la moitié de la population, habitant, de la population mondiale habitant dans les villes et euh, selon l'estimation le, du, du CIRAD de, de, ou de la FAO, euh, d'ici au milieu du siècle, il pourrait y avoir... Donc, environ un milliard et demi de personnes en Afrique qui habiteraient dans des villes, dans des mégalopoles. Donc c'est autant de terres agricoles, autant de terres agricoles en moins. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les choix, de, les choix politiques amènent souvent à exproprier des petits producteurs au profit de, de grandes exploitations, enfin de la construction de grandes exploitations agricoles. La démographie fait aussi que, que les... Les exploitations agricoles sont souvent morcelées en fait, euh, parce qu'elles sont divisées entre, entre tous, les, tous les enfants ou tous les, tous les successeurs. Et il y a euh, actuellement dans le, dans le monde un problème massif d'érosion de, de, des sols et de déforestation, qui fait qu'en fait, euh, près de... de alors Je crois que c'est 12 millions d'hectares de forêts sont, sont rasés chaque année, et à peu près autant de surface agricole est dégradée souvent par des, par des faits de mauvaise pratique agricole, mais pas uniquement. Donc c'est à peu près la moitié de la surface de la France, en fait, tous les ans, qui est, qui, qui est attaquée en fait, sur le sol sur agricole. Euh, voilà. Et donc les, le problème aussi de la variabilité des prix qu'on a pu connaître, notamment, qui était la, enfin, une des causes de, de, des émeutes de la faim, euh, a été, euh, enfin, pénalise énormément ces petits, euh, ces petits producteurs qui, qui ont besoin d'un cadre euh, relativement stable pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se, se développer. Euh, et enfin, ils éprouvent de grandes difficultés. et C'est euh, lié aussi à, à nos, nos politiques. Euh, ils éprouvent de grandes difficultés à accéder au marché parce qu'ils se retrouvent en concurrence avec notre agriculture qui connaît des économies d'échelle bien supérieures et qui peut donc exporter à des prix des prix des prix de revient en fait largement inférieurs. Ce qui rend encore plus difficile du coup l'accès notamment au marché urbain pour les petits producteurs de zones rurales en Afrique surtout. Voilà. Et ça, en fait, ça c'est aussi la conséquence un peu de, de ce que vous évoquiez tout à l'heure des ajustements structurels des, des années 90, puisque le secteur agricole a été en fait a fait les frais de, de ces ajustements structurels assez largement. C'est la période où on a vu disparaître aussi, euh, notamment, les services, enfin beaucoup de services de vulgarisation et d'accompagnement qui étaient tournés vers les petits producteurs et qui ont été assez largement euh, assez largement sapés au profit d'une spécialisation en fait de, de la production de la production agricole. Euh, tout ça, c'est en train de changer au sens où il y a des, des, des, mouvements, des mouvements importants dans le monde agricole, des organisations paysannes qui se structurent assez fortement un peu partout sur la planète. Euh, mais qui ont encore de gros besoins. Ah oui, et les, les changements climatiques, on en a beaucoup parlé euh, cette année, euh, c'est bien sûr un, un facteur euh, aggravant de cette condition qui est donc déjà extrêmement difficile euh, parce que ça va accélérer la, la dégradation des terres, les événements extrêmes, on peut voir comme des, des cyclones, euh, détruisent les habitats naturels, notamment côtiers, donc ça impacte immédiatement les, les sources de revenus de, de, petits, de, de, de pêcheurs, euh, par exemple. Il y a donc une, une pression accrue sur les, sur les ressources naturelles. C'est-à-dire que plus l'eau plus devient rare, plus le contrôle de l'eau devient important, euh, assez simplement. Euh, on assiste à une baisse des rendements agricoles un peu partout, qui pourrait être de l'ordre de 30% en 20 ans. Euh, voilà, ça c'est euh, notamment les observations de, de, de la FAO. Euh, des menaces aussi sanitaires pour les animaux, on pourra, on pourra y revenir plus tard. Et une hausse du, coup, du prix des denrées agricoles, puisque, qui, se, qui se raréfie en fait. La conséquence de ça, c'est un, un tableau euh, assez, euh, assez pessimiste euh, et auquel les, les politiques de développement vont devoir, euh, vont devoir répondre, euh, qui est donc, comme je vous le disais, que 600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici à la fin du siècle, euh, et qu'on va connaître des migrations massives, euh, si rien n'est fait, bien sûr, euh, qui pourraient être d'ici à la fin du siècle de l'ordre de 500 millions à un milliard de personnes déplacées, qui peuvent être déplacées internes dans les pays, mais pas uniquement. Ce qui pose de, de grandes questions, en fait, pour, pour l'Union européenne, quand on voit le, le tumulte euh, qui a pu créer l'accueil de, de réfugiés syriens, euh, là, on peut s'attendre à des choses qui seront dans des proportions radicalement différentes. Donc, il faut, euh, il faut anticiper euh, tout cela. Et donc, on est aussi dans une situation, bien sûr, assez injuste, où les, les plus pauvres euh, se retrouvent à être les plus vulnérables à ces changements climatique, qu'ils n'ont pas provoqué, puisque euh, les, les émissions, quand même de gaz à effet de serre ont été historiquement la, le fait de, de pays développés. Euh, beaucoup de choses peuvent être faites pour, pour changer ça. Euh, ça commence bien sûr par euh, connaître et reconnaître le potentiel euh, de, ces, de ces agricultures qui commencent à à faire consensus dans certains espaces dont je parlais de la, de la FAO qui, qui a adopté ce thème. L'année 2014 avait été consacrée justement à ces agricultures familiales euh, du fait de leur importance et c'était un moment stratégique de, de consacrer cette année à ça avant la COP21, avant l'année internationale du développement. Euh, voilà, il y a eu euh, effectivement le deuxième objectif de développement durable qui traite spécifiquement de, de cette question mais, euh, mais donc voilà, il, y a encore, il y a encore un, un grand travail de, de connaissances à pousser et notamment la construction d'un système de connaissances agricoles comme on peut en avoir en fait, chez nous euh, qui permettrait de capitaliser euh, ce qui est fait sur le terrain notamment les innovations ou ce qui est mis en place par les petits producteurs qui peuvent euh, être répliqués ailleurs, qui peuvent se disséminer qui peuvent servir euh, d'autres endroits du monde, y compris, euh, y compris chez nous euh, un système de partage de connaissances efficaces c'est aussi un rôle que, que l'Union Européenne pourrait euh, pourrait jouer pour intégrer dans ces, dans ces actions à l'étranger et une certaine valorisation donc, des, des savoirs locaux de ces petits producteurs qui sont nombreux et qui, qui sont souvent en fait, très performants en termes de, de protection et de régénération des écosystèmes. Un deuxième point qui, qui me semblait qui me semble important, c'est d'appuyer la structuration des organisations paysannes qui en fait sont assez à même de, de combler euh, le vide qui a pu être créé suite aux avis justement structurels, à la fois en assurant la fourniture de services euh, aux petits producteurs, notamment tout ce qui concerne le contrôle de la qualité, euh, de mettre en place des systèmes de vente groupés, par exemple, euh, de les aider aussi à répondre aux attentes des consommateurs urbains, parce qu'un des grands enjeux c'est celui-là, c'est comment amener des, des petits producteurs dans des zones rurales à fournir euh, un produit qui, qui, pour un consommateur urbain, euh, au sud, euh, soit semble aussi, euh, aussi attractif, en cas il la même confiance qu'un produit importé. Euh, ça, des, donc, tous ces, tous ces services-là peuvent être euh, rendus et sont déjà en grande partie rendus par des organisations paysannes, mais ça reste des actions très, euh, très locales, euh, qui manquent d'un cadre, cadre politique euh, et, de, et de financement institutionnel, puisque ça reste des choses beaucoup financées en fait, de façon ponctuelle, par, euh, par des financements privés, par des fondations, mais ça reste euh, du coup d'où cette dimension locale. L'absence le, le, de reconnaissance en fait empêche un changement, un changement d'échelle de, de ces solutions euh, qu'on voit sur le terrain. Euh, ce changement d'échelle ou cette reconnaissance permettrait aussi, du coup, de, de structurer vraiment les, les filières agricoles dans les pays en développement. Enfin, pourrait en tout cas le, le permettre. Et notamment, du coup, de, de pallier à ce manque d'accompagnement des, des exploitations dans le cadre de politiques agricoles structurées autour des, des, des, des exploitations familiales. On voit poindre ce genre de, de choses, euh, notamment au Sénégal, où, euh, où l'État travaille euh, de façon assez coordonnée à la co-construction de politiques d'accompagnement avec les organisations paysannes. Euh, le, au Maroc aussi, par exemple, où il y a eu un plan, un plan Maroc vert qui a été adopté qui, qui accorde une importance assez grande à ces petits producteurs, ou où, où on peut penser aussi au Brésil, par exemple, où il y a une politique duale en fait, de l'agriculture avec un ministère qui est consacré aux, aux actifs agricoles pauvres. Euh, pardon oui, euh, derrière, il y a des, donc, des questions importantes, dont je vous parlais, d'accès au marché, comment... comment faire pour que ces productions locales puissent nourrir les, les zones urbaines, euh, ce qui est encore, encore très compliqué. D'accès aux semences aussi, qui est un problème majeur pour les producteurs, pour les notamment l'utilisation des semences, des semences rustiques, euh, qui n'est pas exactement la tendance actuelle dans le monde. Euh, D'accès aux fonciers, qui suit des, des pressions dont je vous parlais. Au crédit, parce que une des grandes différences entre notre agriculture sûrement et l'agriculture euh, les agricultures des pays en développement, l'agriculture vivrière, c'est ce problème pour accéder à des financements, pour pouvoir investir, pour pouvoir développer les activités. Et bien sûr, des services, du coup, de notamment de, de conseils, des infrastructures adaptées. Par ailleurs, une, une différence majeure aussi, mais qui est centrale quand on parle de développement, c'est l'absence de protection sociale des petits producteurs dans les pays en développement euh, qui du coup impliquent bah, des, bien sûr des coûts supplémentaires et d'autant moins d'investissement possible en fait, dans, dans leur exploitation, dans l'amélioration de leurs revenus. Enfin le, le foncier euh, est un problème, euh, un problème assez, euh, assez majeur euh, parce, que, bah, parce que nous on a, euh, on a la SAFER, on a des cadastres des choses comme ça, ce qui n'existe absolument pas dans, dans tous les pays et pourtant nécessaire au développement aussi d'une Enfin, de systèmes agricoles solides. Euh, et, et enfin, il y a cette, cette question qui a émergé pendant la COP21 qui n'est toujours pas réglée, de comment financer l'adaptation au, enfin, au changement climatique, c'est-à-dire non pas, non pas l'atténuation de, de notre empreinte, la mise en place de nouvelles technologies plus propres, mais réellement de savoir comment, euh, comment financer les, la protection de ces populations face à ces... Enfin, toutes les conséquences qu'on qu connaît. Euh, ce que je dis derrière, c'est euh, des enjeux vraiment en termes de, de stabilité en fait, du monde de l'agriculture familiale. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que beaucoup de, beaucoup de conflits ont des causes profondes environnementales. Euh, on sait par exemple, il y a eu des, des travaux très intéressants du, du comité des Nations Unies... Euh, euh, de lutte contre la déforestation, euh, sur, euh, sur la sécheresse qui a frappé la Syrie avant le début du, du conflit, euh, où il y a eu deux ans de sécheresse euh, terrible, euh, et qui ont amené beaucoup de, de petits producteurs à émigrer vers les villes. Plus d'un million de producteurs qui sont venus en fait, s'ajouter aux réfugiés euh, irakiens qui étaient déjà là, euh, ce qui a contribué à en faire une, une situation d'autant plus instable. Euh, on peut, on peut supposer, bien sûr, je ne suis pas devin, hein, mais, euh, mais que si, euh, si ces producteurs avaient pu, avaient eu les infrastructures, les services nécessaires pour, euh, pour pouvoir faire face à cette à cette stress, euh, la situation aurait aurait peut-être été euh, peut-être été différente. On assiste aussi à ce genre de ce genre de tension euh, très forte autour du lac Tchad, parce qu'il faut savoir que la surface du lac Chal a diminué de, de presque de 80%, même plus, je crois, et où, du coup, l'accès le, le, aux eaux du lac, leur utilisation pour l'agriculture, devient une véritable source de conflit. Donc, beaucoup de populations ont émigré à partir de là vers les villes, et, et ça, ça a eu un impact direct en termes d'augmentation de, de, de la pauvreté, en fait, dans, dans la région. Euh, donc, toutes ces... Je vais, me, je vais me dépêcher. Alors, en fait, une, il y a un, bon, si vous voulez, des, des exemples de projets qui peuvent être mis en œuvre. J'avais apporté des, une publication qui était à l'entrée, euh, qui illustre un peu le, le type de projet que soutient la Fondation de France dans ses, dans ses programmes. On a un programme consacré donc, à cet appui euh, aux petits producteurs en Afrique de l'Ouest pour les aider à accéder au marché urbain. Euh, voilà, vous pouvez trouver tout ça sur le, sur le site internet. On finance une quarantaine de projets par an. Et en fait, ce que je voulais que je dire en conclusion, c'est que c'est un enjeu qui est, il me semble, éminemment européen, au sens où on ne peut pas attendre forcément des pays développés qui parviennent à réussir un développement avec une agriculture qui, soit, qui ne soit pas dépendante des énergies fossiles, qui soit, qui soit locale, en circuit court, etc., si nous-mêmes, on est incapables de, de, de le faire, ou en tout cas de l'amorcer. D'où la nécessité de réfléchir à nos propres systèmes alimentaires, à la façon dont on les voit, et peut-être d'opter pour une approche systémique centrée vraiment sur la durabilité de ces systèmes alimentaires. C'est-à-dire une durabilité à la fois économique, sociale, environnementale, culturelle aussi, aussi en termes de santé. Ça, ça se traduit bien sûr dans, dans la PAC, et dans le, le verdissement de la PAC, qui est peut-être un premier pas dans, dans ce sens-là, mais aussi dans le transfert des fonds structurels en partie aux régions. Il y a beaucoup de régions en France notamment qui souhaitent expérimenter des choses en termes d'alimentation, de, de circuits courts, etc. Et qui sont, se demandent encore comment, euh, dans quelle mesure ces fonds structurels pourront être alloués à ces projets sur leur territoire. Euh, ensuite, bien sûr, il, est, il, est, il serait important de. de mais ça, c'est une question peut-être de cohérence des politiques européennes. Euh, de ne pas forcément euh, promouvoir un modèle qui a fonctionné pour nous mais qui ne présente pas les mêmes avantages comparatifs dans des pays en développement et n'est pas forcément euh, adapté au, au contexte de ces pays, euh, surtout quand il nécessite éventuellement des investissements industriels qu'on a beaucoup de mal à mobiliser et que ces pays ne sont, sont pas toujours capables de, de mobiliser par eux-mêmes, alors que soutenir une agriculture euh, paysanne peut en fait revenir beaucoup, beaucoup moins cher pour ces pays en ayant des, des conséquences très bénéfiques, je vous disais, en plan social, au plan économique et au plan environnemental. Donc il y a enfin, des choix, mais, mais c'est vrai que notre exporter notre modèle, notamment par, par nos politiques commerciales, n'est pas forcément en fait, le, un investissement très rentable à long terme. Donc l'idée, c'est quand même de chercher un équilibre entre, entre les différents modèles de production. Ce n'est pas soit agriculture paysanne, soit agriculture industrielle. Il y a des régions qui sont plus ou moins adaptées à chaque type, chaque type d'agriculture. Et, et enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un, un levier de développement majeur que, que, le, que le potentiel de cette, de cette agriculture, de cette forme en tout cas d'agriculture, qui, qui peut être très intensive écologiquement, mais qui est aussi très intensive en travail et qui peut amener vraiment à des des rendements euh, tout à fait comparables à ceux qu'on qu a dans notre agriculture industrielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour vos exposés. Donc, on va pouvoir passer tout de suite aux questions. Je vous propose d'en prendre deux ou trois fins, puis après, on verra du coup euh, qui répond. Et s'il vous plaît, posez une question courte, et pas, euh, pas un épilogue avant de poser la question tout à la fin, s'il vous plaît. Alors, il y a une question ici. Est-ce qu'il y en a une deuxième ou on commence ah, par une seule La question est centrée peut-être sur M. Vernier, mais également s'adresse aux deux autres intervenants. Euh, il se trouve que moi, personnellement, j'ai été très impliqué euh, dans, dans les programmes européens euh, de développement euh, technologique euh, dans la période de l'or, oui, les années 80-90. C'est moment pour me situer. Euh, que. Quid de l'aide, la, euh, mais dans l'esprit que soulignait M. Chessou, c'est-à-dire de l'aide en tenant compte profondément des conditions particulières à tel et tel pays, et notamment en Afrique, de l'aide dans le domaine technologique, si vous voulez. Euh, notamment euh, l'énergie les télécommunications. On constate que dans le domaine des télécommunications, il y a une inventivité aussi, par exemple, dans l'utilisation de, de, de la téléphonie mobile euh, en Afrique, hein, aujourd'hui. Alors, quid, quid de l'Europe là-dedans, oui, par rapport à l'aide, par rapport d'autres programmes d'aide Et puis, une, une, une, une petite remarque concernant euh, Madame. Euh, enfin, plus, plus me dire, même Madame envie, c'est que je constate qu'aujourd'hui même, Puisque je m'occupe pas mal d'accompagnement de gens dits sans papier, euh, que les réfugiés venant du Togo euh, euh, cherchent l'asile en France et n'obtiennent pas. Parce que le Togo est considéré comme un pays sûr. Aujourd'hui, <rire> bien, merci. Gérard, je pense On va prendre une deuxième question, s'il vous plaît, tout hein. oui, Excusez-moi pour le téléphone. J'ai un nouveau téléphone d'aujourd'hui. Je ne savais pas comment l'arrêter. Euh, Guy Morvan, euh, j'ai eu l'occasion de, enfin, jeune retraité, entre guillemets, euh, je suis conseiller en formation pour, euh, dans l'administration en France. Donc euh, J'ai eu des missions euh, ces derniers, derniers temps, à Madagascar, en Guinée, en Conakry. Donc, euh, une euh, pour... Euh, la coopération décentralisée à Madagascar, et puis une autre euh, donc, euh, en Guinée. Euh, que, la, la question que je voulais poser, c'était euh, sur quel modèle, enfin, euh, quand l'Union européenne intervient, parce que c'est la plus grande aide euh, au monde, aux pays en développement, vient de l'Europe, et les, les fonds qui sont rassemblés, euh, quand on intervient en Afrique, notamment en Afrique francophone, je connais un peu mieux, donc c'est... Euh, c'est une force incroyable. Euh, mais en même temps, c'est un, un peu... Pour reprendre l'expression que vous avez dit, M. Vernier, euh, la, ça prend quelquefois des aspects de néocolonisation. C'est-à-dire qu'on encourage un peu ces pays-là à reprendre un peu nos modèles, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis, je ne suis pas sûr que nos modèles soient les plus bons. Moi, j'intervenais pour l'administration locale euh, dans ces pays-là. Donc, euh, former les, les, les collaborateurs... Donc, des élus quand il y en a, ça arrive quelquefois. Donc euh, il y a de gros problèmes d'élections locales parce qu'il n'y en a pas souvent. Les gens sont nommés par le pouvoir central, d'une part. Donc on, parfois on fait semblant d'aller de, aider des choses qui n'existent pas encore. Donc, euh, et on, connaissant aussi le poids de, de la France en Afrique, de son modèle, alors c'est une, une, autre, une autre forme de néocolonialisme aussi à proposer des modèles de fonction publique qui ne sont pas adaptés à ces pays-là. Donc, euh, donc alors finalement, on va renforcer une élite, euh, que ce soit du côté de la France ou du côté de l'Union européenne. On renforce une élite qui reste dans les capitales et qui ne se déplace pas sur le terrain, là, auprès de la, de la population pour remplir ces... Donc il faudra réfléchir un peu au, à la façon... Euh, enfin, dont L'Europe intervient dans ces pays-là, intervenant par les centres, comme l'a dit Madame aussi, peu, très peu, par, par la décentralisation enfin, réelle. Hein, puisque, bon, Dans les programmes, c'est toujours marqué, mais dans les faits, la, la plupart des fonctionnaires, il y a, il y a 10, entre parenthèses, il y a dix fois moins de fonctionnaires dans ces pays-là que chez nous. Donc il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Hein, mais c'est souvent la, une population qui, est très, qui apprécie à avoir un certain nombre de droits, donc il y a du mal à aller sur le terrain. Il y a des, plein de gens de bonne volonté chez eux, mais euh, il y a... Enfin, bref, ça... Il y a ce gros problème. Monsieur, de, -ce de, de Deuxième chose, si c'était sur, sur, sur quel, justement, quelle force on s'appuie. Quelle force on s'appuie localement, quoi, au lieu de... On voit que là, si on pouvait s'appuyer davantage sur la société civile, sur le terrain, euh, donc combiner à la fois une action locale... Bon, en Guinée, il n'y a pas d'élection locale, ça fait cinq ans qu'ils attendent aussi. Donc, euh, mais... Euh, entre, Je pense que le, le poids de l'Europe pourrait être un peu plus politique aussi dans, dans ces modèles d'intervention quoi, et ne pas se de, de conforter une certaine élite qui reste dans les capitales et aller un peu plus près auprès des ONG, de la société civile et des, des collectivités, essayer à susciter des acteurs de terrain. Voilà. Qu'est-ce que, bon bah En gros, c'est le constat que j'ai pu faire de quelques missions là-bas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend une troisième question Et s'il vous plaît, une question, essayez d'être synthétique, si possible, pour qu'on puisse poser le plus de questions possible. Merci. Alors, je serai très bref. Je poserai une question à madame, qui est comment les Africains considèrent-ils la posture de l'Union européenne comme préfet des mœurs Alors la démocratie, il y a que ça. L'égalité individu homme-femme, il y a que ça. Euh, la laïcité, il y a que ça. Euh, bon. Chaque pays a ses cultures, chaque région a ses cultures. Et une question à monsieur, qui est, vous n'avez pas évoqué le système de stabilisation des cours, ce qui pourrait être quelque chose d'important dans le problème que vous posiez. Il va peut-être répondre. Qui ce qui veut commencer, Charles Non. Gérard, ok. Oui, alors, bon, j'essaye déjà de me souvenir des, des questions qui ont été posées. Euh, pour, je vais d'abord répondre. Je ne les prends pas tout à fait dans l'ordre où elles ont été posées, mais pour, pour répondre en effet à la, à la question euh, concernant euh, les ONG, euh, bon, à ma connaissance, mais euh, je, je, je m'empresse de dire que je, malheureusement, je, bon, il fallait faire un choix dans aussi la façon dont on a conduit. Peut conduire une carrière et moi j'ai pas été un homme de terrain donc bien sûr qu'il m'est arrivé de, aussi de faire des missions ponctuelles. Euh, en revanche là je sais qu'au premier rang il y a des, des amis qui eux étaient des hommes de terrain qui connaissent très bien le fonctionnement des, des délégations. Euh, je encore une fois, enfin, à, ma, à ma connaissance, on a euh, quand même essayé de cultiver au, au maximum aussi les rapports avec les ONG, et notamment pour ces actions qui étaient euh, d'aide euh, alimentaire, d'aide humanitaire, et là, euh, on s'est quand même assez largement reposé sur ces, euh, sur ces organisations, y compris, et euh, là, bon, je, je complète un petit peu ce qui a été dit par, euh, par Brigitte, euh, lorsqu'on suspendait la coopération... Ça s'est fait, bien sûr, au niveau politique, en disant « bon, il n'y a plus de, euh, de, de rapports, euh, disons, politiques normaux euh, avec euh, les, les gouvernements ou les administrations », mais euh, on, on a essayé de jouer quand même la carte, justement, des ONG pour que l'aide aille le plus directement possible aux populations. Donc, bon, ça a été plus ou moins couronné de succès, aussi selon les, les pays, mais euh, en tout cas, ça, ça a été une, euh, disons un axe qui a été choisi euh, par, euh, par la Commission pour euh, euh, essayer d'assurer quand même un minimum d'efficacité de, de l'aide, donc, même s'il n'y avait pas de répercussions euh, évidentes au niveau, euh, au niveau politique. Euh, une autre question, Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris, vous, vous faisiez allusion euh, aussi à monsieur, à, euh, aux, aux, aspects, euh, enfin, aux aspects industriels oui, et technologiques. Alors, euh, bon, là aussi, il y a eu... De... Oui, oui, bien sûr. Ben, euh, oui, ce qui est, euh, je crois que vous l'avez plus ou moins dit d'ailleurs, ce, ce, ce qui est un phénomène intéressant, c'est que... Euh, pour l'utilisation des téléphones portables, par exemple, ben en Afrique, on est passé directement aux téléphones portables, et, et non pas les grosses infrastructures comme on les a connues en Europe, qui marchaient plus ou moins bien. Et donc, euh, je dirais que là, ils sont peut-être euh, en enfin un moment, peut-être ils étaient en avance sur nous. Bon, maintenant, ça se répand vraiment partout, euh, y compris des, des jeunes enfants qu'on voit dans le bus avec vois, le, le téléphone à la main. Euh, pour d'autres aspects, euh, l'énergie, oui, mm. l'énergie. Bon, euh, oui. Euh, oui. Bah, C'est vrai que là, bon, les des choses ont pu évoluer aussi au, en fonction de la des aspects crise de l'énergie, bon, notamment du pétrole, comme on l'a dit, dans, comme je l'ai dit, enfin dans les années dans les années 73, 75, euh, qui ce qui a eu une une certaine importance. Euh, bah, Auparavant, euh, si, moi, si j'ai bonne mémoire, quand je pense un peu aux projet qui étaient financés, euh, dans un certain nombre de pays, on a joué la carte des barrages, en particulier, qui a, euh, qui a marqué. Euh, oui, je sais pas si c'est si bien que ça, mais enfin bon, on a, ça a été en tout cas de très grosses infrastructures. Il faut, faut dire qu'on a, on a pas mal changé d'ailleurs. Alors, je sais pas, Gilles, tu peux éventuellement euh, nuancer ce que je dis parce que toi, tu as une meilleure expérience du terrain que moi et, et Lucien aussi. Mais, euh, oui, oui, oui, tout à fait. On a, oui, oui, on a euh, les, les premières interventions du FED. Ça a été, ça a été surtout des routes. Ça a été donc. Des, grandes routes, ça a été, oui, ça a été les barrages, ça a été... Des... Oui, et puis des, des constructions, euh, des, des hôpitaux, etc. Donc, euh, oui, oui, c'est... Mais d'ailleurs, je, je, encore une fois, je vais peut-être faire appel à une anecdote, parce que elle est... mais je crois qu'elle me paraît significative, même dans ce contexte, disons, d'intervention assez massive, euh, comme vous dites, des projets des années 50 euh, dans, le, dans ces pays-là, euh, on a quand même euh, veillé à euh, s'adapter le mieux que l'on pouvait euh, à certaines euh, pratiques locales, et je pense en particulier aux hôpitaux qui, euh, à la différence de ce qui se passait en Europe, même si maintenant il y a d'ailleurs des, des structures qui commencent à aller aussi dans ce sens-là, mais lorsqu'on construisait un hôpital en Afrique, euh, il y avait bien sûr les, euh, les infrastructures euh, techniques qui étaient importantes, mais aussi euh, autour de l'hôpital on construisait des logements. Pourquoi Parce que selon euh, des coutumes... Euh, Enfin, bien ancré dans la, dans la vie africaine, euh, c'est parfois toute la famille qui, qui accompagnait le malade à l'hôpital et donc il fallait bien les, les loger. Et donc, bon, ça a été une, une façon de, là aussi, de, bon, déjà de s'adapter quand même aux, euh, aux, aux, ex, aux conditions locales. Donc, euh. Et pour revenir simplement un mot encore en ce qui concerne l'industrie, oui, vous avez raison, il y a, là peut-être, et en effet, là, on, enfin, mes voisins ont montré eh, que bon, l'agriculture occupait une très grande place dans, les, euh, dans un certain nombre de pays ACP. Euh, on a un moment mis sur pied euh, un centre de coopération industrielle, de développement industriel. Euh, aux dernières nouvelles, il a fermé ses portes. Donc, euh, c'est... Là je pense que quand même il faut bon il faut reconnaître que je ne pas si ça a été un échec mais ça n'a pas été un succès en tout cas. Voilà. Vous voulez pas dire un mot aussi Oui. Euh, alors je vais, je vais répondre un peu ensemble aux deux premières, aux deux premières questions. Euh, alors peut-être que, peut que ma vision est biaisée parce qu'en fait elle a la, la Fondation de France, euh, parce qu'on est une, une fondation privée et que nos montants ne sont pas du tout, enfin les montants de subventions, pardon, j'ai les montants de subventions qu'on peut accorder, nous ne sont pas du tout ceux d'un bailleur institutionnel, hein, le programme dont je vous parlais c'est un million d'euros par an, euh, du coup nous assez naturellement on travaille que avec des organisations de la société civile, on travaille avec les organisations paysannes sur place qu'on soutient et qui sont en partenariat en général avec des, avec des ONG. Mais je pense que pour le, pour le choix euh, des technologies, euh, il faut en fait associer ces organisations paysannes qui ont une légitimité à représenter les petits producteurs, il faut les associer à l'élaboration des politiques euh, dans le domaine. Euh, par ailleurs, ce que, si, ma, si ma mémoire est bonne, euh, plusieurs, plusieurs entreprises, je pensais à ce qu'a fait Orange, notamment sur le développement de services euh, téléphoniques pour les petits producteurs, ils l'ont fait en travaillant avec les organisations paysannes et les fêtières nationales. Et donc, euh, je, pense que, je pense que la solution se, enfin, se trouve dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut demander aux premiers bénéficiaires, en fait, quelles sont, selon eux, aussi les technologies qu'ils jugent comme étant les plus, euh, les plus adaptées, ce qui peut éviter des, des impasses et des investissements euh, euh, à perte, en fait. Voilà, et donc, je pense que pour, euh, euh, pour la, sur la deuxième question, sur quelle force appuyer, c'est la même idée, c'est-à-dire que... Le, le, euh, peut-être que les bailleurs institutionnels pourraient souhaiter, lorsqu'ils sont en discussion avec des gouvernements, que soient autour de la table aussi les représentants euh, des professions, notamment agricoles, mais pas que en tout cas des, des premiers bénéficiaires, et peut-être dans une logique plus poussée pour des logiques plus consultatives, notamment dans l'élaboration de ces, de ces politiques-là, ou peut-être impliquer aussi, euh, je pensais, moi je prends toujours l'exemple des organisations paysannes, ce que, ce que je connais, mais peut-être les impliquer davantage dans l'évaluation ou le suivi aussi de ces politiques, enfin leur donner un rôle en fait dans... dans dans nos, enfin, dans nos mécaniques de, de, de développement euh, et alors rapidement sur la question du, du système de stabilisation des, des cours effectivement c'est un, un mécanisme qui est fondamental euh, mais qui, qui mériterait d'être approfondi parce qu'on voit qu'il euh, connaît il certaines limites enfin, notamment après on sait que les, les prix euh, je pense au prix du, du blé euh, ou du riz après, euh, enfin entre, euh, chez, sauf de ma part, mais sur la période de 2008 à maintenant, sont presque 80% plus élevés qu'ils ne l'étaient euh, au début du, du XXIe siècle. Donc c'est un système qui limite euh, la violence des fluctuations des prix, mais qui ne va pas forcément permettre de me garantir un prix, euh, un prix stable. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, ça va de c'est un, un système qui peut peut-être pas être pris tout seul, au sens où, euh, les, les... pour pouvoir euh, se développer et investir dans leurs exploitations les petits producteurs n'ont pas besoin seulement de prix rémunérateurs, ils ont aussi besoin d'un système de protection sociale. Euh, et du coup, enfin, je pense que c'est un élément extrêmement important, mais ce n'est pas, euh, pas, clé... enfin, pas la clé du problème, au sens où ce pas que des prix rémunérateurs qui vont permettre à ces, à ces gens-là de sortir de la pauvreté. Oui, je, je, je répondrai plutôt à la question concernant sur quelles forces s'appuyer localement. C'est assez important. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les, les forces locales existent. Euh, J'en veux pour preuve le fait que lorsque la coopération a été, euh, de l'Union européenne a été interrompue pendant 10 ans au Togo, il y a tout de même eu 100 millions d'euros qui ont été dépensés et qui sont allés directement euh, aux populations. Euh, non pas directement géré par l'Union européenne, parce que ça, ça engendre une complexité que les instances de la Commission n'ont pas les moyens de, de, de gérer, mais par l'intermédiaire d'acteurs qui étaient déjà actifs sur le terrain. Par exemple, des, on a financé des programmes en accord avec le PNUD, qui avaient déjà des, des organisations sur le, le, le terrain et qui ont euh, effectivement renforcé... Euh, leurs euh, infrastructures pour euh, aller directement euh, sur le terrain, dans les zones rurales, pour mettre en place les appuis qui étaient nécessaires. Euh, Plan international également avait euh, reçu un certain nombre de fonds euh, européens à l'époque pour euh, enco mh, encourager et renforcer leur programme d'éducation des filles, d'aide de, de, aux familles, de, de, de, de production agricole, etc. Et euh, depuis lors, il y a véritablement des des instances locales qui se sont développées euh, si je prends l'exemple du Bénin par exemple, il y a une initiative qui se développe au Bénin maintenant depuis les années 85 qui s'appelle les fermes sans rail qui, qui est vraiment une initiative assez originale dans la mesure où il y a, cette initiative repose sur un trépied, il y a de l'agriculture biologique qui est faite avec recyclage etc. écologique il y a un début d'industrialisation et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un programme de formation à la fois à l'agriculture et à la petite transformation. Ils forment des ingénieurs et ce qui est intéressant dans ce programme de formation, c'est que les étudiants arrivent à la ferme et ils ont à la fois une formation théorique et une formation pratique. Euh, et euh, quand ils ont terminé leur cycle de formation, ils sont, euh, ça, ça n'est pas pour aller euh, travailler en tant que salarié dans une, euh, dans une entreprise. Ils ont obligation de monter leur propre projet, c'est-à-dire c'est un projet entrepreneurial également. Et le diplôme de fin d'études ne leur est délivré que lorsque les instances de l'école viennent inspecter leur projet que c'est peut-être dans le domaine agricole, dans le domaine commercial ou dans le domaine industriel, et que le, le, le résultat de l'inspection, de l'examen euh, final est positif, et à ce moment-là, ils obtiennent leur, leur diplôme. Et, et ce genre d'expérience ne demande qu'à être dupliquée euh, et, et adaptée aux, aux différentes régions. Bon, bien sûr, dans les pays où il y a un véritable souci des, des gouvernants, euh, de se préoccuper de la, du bien-être des populations, ça marche. Dans d'autres, malheureusement, il euh, y, y a encore beaucoup de retard à combler. par Exactement dans ce sens Sur gestion des Merci beaucoup pour ces premières questions. On peut peut-être en prendre encore quelques-unes. Je ne sais pas où est le micro il y a une question là, s'il vous plaît. Bonjour, c'est une question pour Brigitte Améganvi. Euh, voilà, dans l'aide la, européenne, il y a aussi une aide euh, des programmes sur la démocratie et les droits humains. Alors, euh, comment elle juge au, au Togo l'efficacité des, des programmes euh, sur la démocratie, en particulier sur l'observation des élections Je pense que c'est des éléments qui sont bloquants, et en particulier l'aide la, à la démocratie, ça peut être un, un levier pour le développement, donc ça peut être une question importante. Et euh, sinon, euh, quel est le rôle des, des politiciens européens, des, des personnes physiques finalement euh, en particulier de Louis-Michel sur, le, sur le, les élections et sur euh, la reprise de la coopération. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question fin Oui, derrière vous, s'il vous plaît. Non, juste derrière. Ah, pardon. On va, puis après, on pourra la passer derrière, vous plaît. Oui, moi, ce serait pas vraiment une question. Mon ami n'a pas voulu vous inonder de chiffres fait légitime, euh, mais on dit à juste titre que l'aide de l'Union européenne est la plus importante au monde, elle représente plus de la moitié, mais ce qu'on n'a pas clairement à l'esprit, nous, Européens, c'est que dans cette aide, cette moitié de l'aide mondiale, la grande majorité de l'aide vient des États membres et gérée par nos États membres. Alors, 70%, 70%, pour parler correctement, provient des États membres. Et le souci principal que nous avons en termes d'efficacité de notre aide européenne, c'est justement ce manque de cohérence qui tient au fait que la plus grande partie de l'aide européenne est gérée de façon éclatée par un nombre considérable d'États membres et que la Commission a toujours eu un mal fou à essayer de rassembler les États membres dans une approche commune sur le terrain dans le cadre des programmations de l'aide et que ce travail est toujours extrêmement mal fait et que l'efficacité de notre aide en souffre énormément. Merci. Il y avait une dernière question aussi derrière, s'il vous plaît. Arthur, tu veux... Non, juste... Oui, pardon. Arthur Collin, Sauvons l'Europe. Pour prolonger un petit peu la discussion sur la, sur la démocratie, euh, quels sont en fait les leviers institutionnels que l'Union européenne ou les États membres pourraient trouver pour, au-delà de simplement, euh, je dirais, créer les politiques adaptées avec les acteurs qui vont les utiliser dans les pays concernés, être capable de gérer directement, plus avec des intermédiaires, euh, les, les aides euh, vers les communautés paysannes, vers les associations de producteurs et de petits transformateurs et de petits industriels ou commerçants, etc. Euh, ce qui permettrait... Dans les pays où, disons, le système de fonctionnement administratif et public et politique est dysfonctionnel et ne remplit pas l'intégralité de ses missions, de ne pas se reposer entièrement sur celui-ci. Merci beaucoup. Et alors, très égoïstement, moi, j'en aurai juste une petite aussi, parce que ma Brigitte a utilisé une formule que j'ai trouvée particulièrement forte. Est-ce qu'il euh, y a une servitude de la Commission vis-à-vis -vis des dictatures Et je serais curieuse d'avoir une réaction à ce sujet. Euh, Brigitte, tu veux commencer cette question Oui, en commençant par la, la dernière question, ah, je suis, effectivement... Tout cela est, est, est très. Euh, s'organise en pression amicale, et, et, et j'en veux pour preuve une, une caricature très intéressante qui avait été publiée par un journal togolais et que j'ai euh, étonnamment retrouvé sur le bureau de, du, du, de, le, de la personne de l'EAS en charge du dossier togo, euh, togolais, qui était donc une, une conversation entre Fornia Singbe, le président du Togo, et M. Westcott, qui était en charge du, de la coopération avec l'Afrique à l'époque. Et qui, donc euh, M. Westcott parlait à Fornia Singbe, se rapprochait de plus en plus, et Fornia Singbe qui lui disait, je ne vous entends pas. <rire> voilà euh, donc et c'est vrai que les leviers euh, les leviers sont relativement faibles euh, malheureusement euh, ce qui fait que euh, donc ce ce qu'on qu nous répond en général lorsque nous organisations de la société civile nous saisissons les autorités en leur disant de raffermir un peu les, les pressions et de, de prendre position contre les violations des droits humains. Ils nous disent « oui, mais c'est ce que nous faisons sans arrêt, mais nous ne nous faisons pas entendre ». Et on est même, dans le cas du Togo, arrivé à des extrémités absolument dommageables, sans réaction apparente de l'Union européenne, dans deux cas qui nous avaient véritablement choqués à l'époque. Pour les élections de 2010, il y avait eu, les élections présidentielles, il y avait eu 15 millions d'euros de l'Union européenne qui avaient été alloués pour le financement de ces élections. Sur ces 15 millions, il me semble de mémoire, il y avait 10 millions qui étaient affectés à l'achat d'un équipement qui devait servir à collecter, à consolider les résultats des votes. Et au début du scrutin, cette machine a été mise en panne délibérément, et écarté. n'a pas été utilisé. 10 millions d'euros inutiles. Euh, et, et dernièrement, également, il y avait euh, euh, oui, trois cas, d'ailleurs. Euh, les fonds du Pascrena. Le, le Pascrena, qui est donc un fonds euh, européen destiné à euh, euh, promouvoir euh, l'aide aux sociétés civiles, justement pour euh, renforcer les, les différentes organisations de la société civile, euh, était, euh, il y avait une personne qui dirigeait donc, le bureau de, du, du Pascrena à, à Lomé et qui était donc, en interaction avec différentes organisations. Euh, et à un moment donné, il a été expulsé en 48 heures du Togo. L'Union européenne n'a pas branché. La même chose s'est produite euh, il n'y a pas longtemps avec une mission euh, euh, d'étude enfin, qui devait justement aller discuter avec euh, les autorités togolaises dans la perspective des élections locales euh, et, et commencer à euh, analyser les questions de fichiers électoraux, de découpage électoral pour... Euh, évidemment, euh, faire pression pour que ces fameuses élections que tout le monde euh, attend depuis longtemps se déroulent. Et euh, l'un des experts a été expulsé du Togo. Silence radio. C'est vrai. C'est vrai que nous avons. Bon, c'est vrai que. Bon... On peut penser que de temps en temps, il y a des amis qui aiment bien certains autres amis et qui, qui défendent leurs intérêts, malheureusement, ce qui répond d'ailleurs à, à la question de, de, de, de monsieur en face. Au sujet des difficultés de cohérence entre l'aide UE, à ma connaissance, il y a des efforts qui sont faits sur le terrain. Euh, et qui consiste à, euh, en une concertation, euh, dans le cas du Togo, en tout cas que je connais bien, il y a une sorte de concertation qui se met en place euh, en permanence entre les différents ambassadeurs des principaux pays européens de donateurs, la France, l'Allemagne, etc., et euh, le, le représentant de la délégation de l'Union européenne euh, euh, au Togo. Donc, en dehors de ça, je n'ai pas connaissance d'autres initiatives euh, vis visant à... à à établir une, une cohérence entre euh, l'aide euh, en provenance des, des États membres de l'Union européenne et l'aide de la, de la Commission. Euh, moi, juste euh, très rapidement pour répondre à la question euh, euh, qui a été posée sur, euh, sur au final, comment euh, monter d'autres systèmes pour faire parvenir l'aide aux bénéficiaires sans forcément passer par des, par des administrations parfois, euh, parfois défaillantes, euh, pour dire ça poliment. Il euh, y a une, une expérience qui me semble intéressante Qu'avait qu fait la Fondation de France en Haïti suite au, suite au séisme, euh, euh, où en fait, qui a été un, un, une très grosse intervention pour la Fondation de France, qu'on avait levé 25 millions d'euros, ce qui est euh, loin au-delà de, de, des, sommes, des sommes habituelles, et on a monté en fait des fonds d'initiative locale, euh, c'est-à-dire c'était des guichets en fait euh, pour le financement de micro-projets gérés sur place par des acteurs locaux. Qui du coup, euh, et enfin, qui était bien sûr, on a monté ça en discutant un peu avec le gouvernement avec le haïtien, mais le gouvernement haïtien à l'époque était euh, euh, pas exactement au-dessus de. Enfin, c'était compliqué. Euh, et, euh, et du coup on a, on a décentralisé la gestion de ces fonds vraiment, en fait, dans, le, dans le pays avec euh, des partenariats entre des ONG européennes euh, et des acteurs locaux sur comment euh, sélectionner sur place les projets, les accompagner c'est des petits financements mais on pourrait envisager en fait, ce genre de, de système aussi à plus grande échelle avec euh, des guichets locaux qui passeraient ou non par les ambassades de l'Union Européenne euh, pourquoi pas avec des acteurs locaux qui répondrait à un certain nombre de, de, de normes, bien sûr, de, de transparence, euh, qui pourraient être mandatées pour le suivi des projets et, le, et, des, investissements, enfin, et des, des, des subventions. Euh, donc, peut-être davantage se reposer directement sur la société civile et encourager des démarches, peut-être partenariales entre la société civile et les, les gouvernements. C'est-à-dire essayer peut-être de les mettre en position, euh, pas de, de chien de garde, mais au moins assurer à certains acteurs locaux dont on connaît. Euh, euh, les vertus, un droit de regard sur ce qui est fait avec, euh, avec euh, ces fonds. Et Gérard, si tu veux dire un dernier mot voilà. Un seul. Euh, <coughs> oui. euh, je dois dire en effet que là, Brigitte m'a bien interpellé, c'est très bien d'avoir euh, <rire> employé ce mot sans doute un petit peu, enfin, qui paraît fort, qui est celui de, de « servitude », et bon, évidemment ça amène à, à réfléchir pour euh, voir euh, comment c'est dans la réalité et euh, je ne dis pas que je ne m'en pencherai pas personnellement sur le problème mais ça me donne l'idée d'un livre qui pourrait s'intituler Serviture et grandeur communautaire par exemple ouais. <rire> Merci à tous déjà pour vos questions. Merci beaucoup aussi aux trois intervenants pour la richesse de leurs exposés. Et un grand merci aussi à la Maison de l'Europe, grâce à qui cette conférence a pu avoir lieu, donc qui a été montée en partenariat avec elle. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je crois qu'il y aura peut-être une retransmission de cette conférence, ou du moins un petit compte-rendu sur le site également de Sauvons l'Europe, peut-être aussi sur le site de la Maison de l'Europe. Mais là, je vous, laisse, je vous laisse en dire un Un podcast. Ok. Voilà, très bonne soirée à tous. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur le bon.